C'est l'histoire d'un type qui rentre dans un magasin pour chercher une bouteille d'huile, qui fait trois fois le tour, qui ne trouve rien du tout, qui finit par arrêter un employé en disant « Bonjour monsieur, pardon de vous déranger, pourriez-vous m'indiquer le rayon des huiles ?» euh, Le bonhomme en face se rédit immédiatement « Voyons monsieur, non, nous ne vendons pas d'huile. »« Comment ça vous vendez pas d'huile la semaine dernière, encore j'en ai pris une bouteille ?» « Ah, monsieur, vous devez faire erreur. Nous, nous sommes un magasin respectable, nous ne vendons pas d'huile. Arrêtez tout de suite cette mauvaise blague ou je vais vous demander de sortir. »« Mais comment ça Je cherche juste une bouteille d'huile. »« C'est quand même pas compliqué. Indiquez-moi l'huile, si vous voulez. »« Non, monsieur, attention, j'appelle la sécurité. »« Mais pourquoi Que se passe-t-il Pourquoi est-ce que vous vendriez pas d'huile dans votre magasin ?»« Pourquoi Mais parce que c'est oléagineux <rire> !»« Et Non, il n'y a pas de blague. »« Non, non, il n'y a aucune blague. Il n'y a, a absolument aucune raison. » Euh, de ne pas avoir d'huile dans un supermarché en France. Euh, la France produit trois fois plus d'huile végétale qu'elle n'en consomme, euh, qui est des pénuries d'huile végétale en France, c'est un petit peu de manquer de soleil au Sahara, quoi. C'est <rire> des trucs qui ne devraient pas arriver. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, et je regrette un peu de ne de pas, pas m'être attaqué à cette question plus tôt, parce que ça fait un moment que ça court, cette bêtise. Euh... Et je m'attendais aux trucs standards, habituels, euh, en mode euh, des, des, des circuits d'approvisionnement euh, un petit peu trop fragiles, euh, des stocks un peu trop bas, euh, parce qu'on s'est quand même pris deux ans euh, dans la tronche, euh, des, euh, puis des, des, des, des, des prix euh, un peu trop rigides en France, qui fait qu'on préfère aller exporter, euh, des réglementations aussi qui vous interdisent de limiter euh, vos exportations. Pour, euh, je m'attendais à des petits trucs comme ça, et en fait, et en fait... Je, je me suis retrouvé en face d'un truc, je ne savais pas, mais qu'en France, le marché des oléoprotéagineux, c'est comme ça que ça se cause, est une espèce de mafia. C'est un truc de dingue et le plus drôle, pas le plus drôle, le pire. Le pire, c'est que dans cette mafia, vous retrouvez qui Vous retrouvez Anne Lauvergeon, elle-même. Anne Lauvergeon, la nana qui a gentiment effondré Areva. Ça ne s'appelle d'ailleurs même plus Areva. Maintenant, ça s'appelle Orano. Elle a tellement effondré le truc qu'ils ont dû changer de nom après. Et donc, elle a, elle a réussi a, a effondrer la filière nucléaire française et maintenant elle est en train d'assassiner l'agriculture française Anne Lobergant si vous voulez la nana euh, la chère pas de Mitterrand la nana qui a fait le tournant de la rigueur la, la, la, la, cette, cette espèce de, de gauche cette gauche libérale la pire de toutes en fait c'est vraiment c'est le pire des deux mondes et ben elle est encore en train de sévir elle est encore en train de nous assassiner, euh, ça fait 40 ans, peut-être peut s'arrêter un moment, vous allez peut-être partir à la retraite, on ne veut plus voir votre gueule, mais non. Et que, en fait, euh, vous avez... ouais, Comment ça J'ai dit, dit qu'il y avait une mafia et qu'il y avait une espèce de corporatisme presque fasciste euh, qui était en train euh, de détruire notre agriculture. Oh, C'est mal Qu'est-ce que j'ai dit Je me suis trompé, excusez-moi. Hein, L'erreur est humaine, pardon. Mais La culpa est maxima culpa. J'ai oublié de lire Le Monde ce matin, J'ai pas acheté mon Libération. Non, vous savez très bien, Si il y a des pénuries d'huile dans les rayonnages, c'est parce que la crainte d'une pénurie pousse les consommateurs à vider les rayons. Ça, c'est le titre du Monde. Ou alors, c'est parce que vous êtes des méchants capitalistes. Ben oui, parce que la peur de manquer est très capitaliste. Il n'y a que Libération pour écrire des conneries pareilles. Le capitalisme, soit dit en passant, quand il n'est pas dégénéré comme il l'est actuellement, c'est un système qui crée de l'abondance. Mais bon, ça c'est trop compliqué pour les gens de Libération. Et alors, encore plus drôle chez Libération, la consommation de produits totems apporte du réconfort pendant les crises. Donc en gros, il n'y a plus d'huile dans nos rayonnages euh, parce qu'on soigne nos crises existentielles à coups de belles images publicitaires et de mauvais produits transformés. Ok. Ok. Et ça, et ça, ça justifierait, si oui, parce que vous avez mis une bouteille d'huile de, de plus dans votre caddie en faisant vos courses, ça justifie qu'en France, où on produit trois fois plus d'huile que ce que nous consommons, on soit en pénurie. Ces gens sont dingues. <rire> Ces gens sont dingues. Ah, putain, il faut les, ils, sont, ils sont à, à mettre à l'asile quoi. C'est euh, la peur de manquer est très capitalisme et très capitaliste. <rire> le produit totem apporte du réconfort. Les mecs, ils sont, sont là-haut. En revanche, la réalité, je pense que les gars, je, je, je pense que ces mecs sont jamais sortis, ils sont totalement hors sol, ils sont jamais sortis de leur ville. Je pense qu'ils n'ont jamais traversé un, une campagne française avec des champs de colza à perte de vue, des champs de tournesol de l'autre côté. Non, on est le premier producteur européen, de l'Union européenne pour être précis, euh, d'huile. On est le premier producteur d'huile de l'Union Européenne et on n'en a plus. Alors, on va aller regarder ça. Je ne m'attendais vraiment pas à avoir un truc aussi dégueu. Euh, Inscrivez-vous à l'investisseur sans costume. Je, je vais me faire un peu de pub quand même, parce qu'une fois de temps en temps, ça fait du bien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Guy de Lafortelle. Je rédige un service d'information euh, qui s'appelle l'investisseur sans costume je vous invite euh, à vous inscrire je mets un lien là euh, et ici allez sur le site il y a beaucoup de textes euh, parce que c'est rigolo aussi de de, de, de... De causer dans le poste c'est bien aussi euh, c'est bien aussi d'aller euh, d'aller un peu dans le fond d'aller dans l'utile de réfléchir parce que là vous voyez par exemple on, on va parler de la, cette pénurie d'huile euh, bon bah moi ça fait plusieurs années euh, donc je suis un peu je, que, que je conseille à tous les gens qui est me dire ah mais moi j'ai pas d'argent comment je fais j dit, mais vous savez la première chose le premier investissement dans la période qui arrive, qui est intéressant, c'est de, de remplir ces placards de produits non périssables et des trucs qui peuvent se garder plusieurs années. Et vous allez voir, c'est n'est pas du tout des mauvais investissements à long terme. Et ben, on est en plein dedans, là hein. On est en plein dedans là, et, pour, et, et si vous voulez, c est, c est, ces choses-là, il euh, n'y a pas que euh, l'économie monétaire de la BCE et, euh, et les espèces de trucs de <rire> que j'aime beaucoup, mais il y a aussi un moment, euh, le bidon d'huile qui a disparu de votre supermarché, tout ça est lié, et moi je passe mon temps à essayer de réconcilier tout ça. Pourquoi Est-ce que, oui, à la fin des fins, il y a un lien entre le fait que en France on soit totalement surendetté et le fait que vous n'ayez plus d'huile dans votre supermarché tout ça est lié. Euh, bref, donc inscrivez-vous, je vous mets des liens partout, machin, euh, et on va aller regarder tout ça. Donc bien évidemment, pourquoi au départ il euh, y a un problème d'huile euh, Parce que euh, bah, il se trouve que euh, la Russie et euh, l'Ukraine, à eux deux, euh, fournissent la moitié euh, des produits oléagineux mondiaux, en tout cas des matières, euh, notamment, euh, bah, en particulier des tournesols, L'Ukraine est le premier producteur de tournesol. Euh, L'Ukraine, vous savez, c'est un truc de, de, de dingue. C'est le grenier à baie de l'Europe. C'est les plus belles terres arables de, de, de l'Europe continentale, enfin de l'Europe géographique. Euh, la Russie, pareil. Vous avez des, des terres, les terres noires. C est, c est, c est, c est, vous avez des trucs. On, on oublie comme ça. Mais... Donc quand on a commencé euh, à balancer des sanctions euh, partout, en veux-tu, en voilà, en machin. Ben, euh, bien évidemment, euh, on savait qu'il allait se passer ça. On savait dès le départ euh, qu'il euh, allait y avoir des tensions au niveau mondial sur le marché des huiles. Mais tout, tout confondu, tout C'est-à-dire qu'il y a un moment, où, quand, quand vous êtes à ce niveau-là, euh, quand vous vous coupez d'un tel marché, euh, quand l'Occident se coupe d'un tel marché, il ben, ne faut pas rêver, euh, ça fait des dégâts. Euh, et... Euh, et c'était prévisible. Et d'ailleurs, si vous voulez, le, le patron du groupe Avril, qui est l'espèce le, le, de mastodonte, le, donc cette mafia dont on va parler, qui a les marques Le Sueur, Puget, qui, qui, qui est un énorme producteur d'oléoprotéagineux, avait, avait dit au mois de mars, non, vous inquiétez pas, en France, il n'y aura jamais de pénurie, vous savez, nous, on, on produit tout en France, on a... On a à la fois la matière première, on a à la fois la transformation. Ça manquera jamais. Merci Jean-Pierre. Il s'appelle Jean-Pierre, au moins. Attends, je, je crois bien qu'il... Ouais, pardon, je, je vérifie quand même 4 secondes. Euh, bah, je retrouverai après. Ah, si, Avril est là. Oui, Jean-Philippe, pardon. Jean-Philippe Puig. Ah, parce qu'il faut les nommer, ces gens-là, quand même. Le mec Jean-Philippe Puig. Il n'y aura pas de pénurie en France. Ben, ça y est, on est en plein dedans. Euh... Donc la première chose, c'est que vous avez, euh, vous avez ce truc qui est arrivé, mais on, on l'a vu venir de très très loin. Euh, là maintenant, vous avez, euh, avez l'Asie du Sud-Est qui est en train de fermer ses exportations d'huile de palme, petit à petit. Donc euh, il y a un moment, vous n'allez peut-être plus avoir de Nutella. Non mais c'est bête, hein, mais euh, c est, c est, on est en train de... de ça, ça, peut c'est un truc qui pourrait faire mettre les gens dans la rue s'il n'y avait plus de Nutella, je ne sais pas. Je, je, je, je, je. Mais bref. Euh, donc la première chose, c'est que c'est un truc qui est arrivé de très, très, très, très loin, qu'on aurait pu prévoir, qu'on aurait pu préparer, on aurait pu, euh, si on avait eu des politiques, on aurait pu refaire des stocks, on aurait, on aurait pu faire tout plein de choses. Mais non, en France, il n'y a pas besoin de faire des stocks, on est énorme. Et du coup, bah, moi, je me suis dit, tiens, si, si ces problèmes-là, c'est probablement parce qu'on doit exporter un peu trop, on doit... Et je ne m'étais pas du tout rendu compte qu'en en fait, on avait détruit notre filière des huiles en France depuis une vingtaine d'années même une petite trentaine d'années, euh, on a commencé en fait euh, par le biodiesel, c'est-à-dire qu'on on a à un moment dans les années 90, ou à l'inverse, on était en surproduction euh, de, de colza et de tournesol, euh, et, on, on, et où, à tel point qu'on ne plantait plus euh, les terres, et ben on s'est dit comment est-ce qu'on peut valoriser nos terres, et euh, on a fait du biodiesel, on a fait du biodiesel, et, donc, euh, euh, et on en a fait beaucoup et donc aujourd'hui, vous avez une partie du biodiesel euh, bah vous avez une partie, pardon, de, de la production française de, de colza euh, et de tournesol qui part en biodiesel et cette partie, elle est extrêmement importante parce que quand vous regardez donc euh, ce groupe Avril, groupe Avril donc, euh, qui est le premier producteur français d'huile, donc encore une fois c'est le sueur c'est Puget, c'est des trucs que vous avez dans vos supermarchés même si ça ne vous dit rien euh, et donc ce truc là euh, qui est énorme, donc qui a ce, ce Jean-Philippe Puig à, à sa tête, et qui a son conseil d'administration à l'Auvergeon, qui est le truc absolument ahurissant qu'on laisse encore cette, cette nana euh, faire ses, ses œuvres de malheur. Mais euh, vous avez aussi l'ancien patron du Crédit Mutuel Arkea, euh, comment il s'appelle lui déjà euh, Jean-Pierre Denis. Vous avez Jean-Pierre Denis, ça, vous, avez là, vous avez le banquier, ça, ça c'est encore, encore un, un, un autre pantoufleur de mafia, euh, donc, euh, donc le gars qui a été banquier, qui a voulu à un moment prendre son indépendance euh, du crédit mutuel, qui n'a pas réussi, euh, qui euh, pendant six mois a été à la tête de la Ligue de football professionnel. enfin vous savez que ces trucs-là, qui, ré... qui, qui sont tous euh, gérés dans la plus pure transparence et de la meilleure manière possible. Bref, vous êtes vraiment dans, dans, un, dans, dans un truc où grenouillent euh, mm. les personnes qui nous font nous, qui vraiment nous, nous, nous, nous font aller à la catastrophe depuis 40 ans. c'est même pas depuis 20 ans. Elle, mm. elle était Sherpa de Mitterrand, l'auverge Jean-Pierre Denis, ça fait longtemps aussi qu'il est dans les circuits. Ces gens font du mal depuis tellement longtemps. Et donc, si vous allez regarder euh, le rapport annuel euh, de, de avril, bah, déjà, vous vous rendez compte... Euh, que, euh, alors, ils font, euh, ils, ils font un peu plus de, de, de la moitié de leur production en France. Ils ont quand même une énorme présence à l'international. Mais vous vous rendez compte qu'un groupe euh, comme Avril, donc, euh, qui, qui, qui fournit l'essentiel de vos huiles en France, euh, qui produit quand même euh, plus de 500 000 tonnes d'huile euh, de, de graines c'est-à-dire d'huile de colza, de tournesol, et 50 000 d'huile d'olive. Donc 500 000, en France, on, on consomme 800 000 tonnes d'huile végétale. Alors là, ces 500 000, ce n'est pas que en France, mais je, ils ne donnent pas les chiffres. J'imagine que sur les 500 000, vous en avez probablement plus de 300 qui vont en France. C'est important. Donc les gars ont une part importante du marché. Vous êtes, vous, êtes, vous êtes chez le patron. Eh bien, ces gens qui produisent 500 000 tonnes d'huile de graines... Euh, produisent à côté de ça euh, 1900 tonnes euh, de tourteaux. Donc ça, c'est pour la, la nourriture animale. Donc, euh, euh, vous savez, c est, c est, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu euh, de ces histoires de fermes des mille vaches. C'est-à-dire qu'en en, en, en France, euh, on, on, a, euh, on, on a des exploitations, euh, on, on a tout ce qu'il faut en France pour pouvoir euh, avoir... Euh, euh, à avoir de, des élevages dans lesquels on n'est pas besoin de donner trop de tourteaux. On pourrait... Euh, c est, c est... Mais non, euh, c'est-à-dire qu'à a, a vouloir industrialiser massivement l'agriculture, on se retrouve à avoir des trucs totalement débiles. Vraiment, les fermes... On n'en a pas eu trop des fermes des mille vaches en France, mais en Allemagne, c'était une catastrophe totale, si vous voulez. Mais bref, donc ces gens produisent quand même. Et alors, surtout, ce qui est énorme, c'est qu'ils produisent plus de 1200 tonnes de biodiesel. Bio C'est-à-dire qu'ils produisent deux fois et demi plus de biodiesel que d'huile alimentaire. Et les tourteaux, pareil. Alors les tourteaux, je pense qu'il y en a un peu moins qui vont en France, parce que les 1900 tonnes, je pense qu'elles doivent aller ailleurs, ça doit aller en Allemagne, ça doit aller... Euh, et encore. Il faudrait regarder. Ils ne donnent pas, la, ils donnent pas la, les marchés. Mais vous avez là, dans la production de ces gens... Euh, il faut aller regarder les, les euros aussi, ça c'est intéressant, dans le chiffre d'affaires, euh, ben vous avez la moitié du chiffre d'affaires qui vient des biodiesels, la moitié du chiffre d'affaires et euh, la moitié de la marge. Donc, c est, c est, euh, ces gens, en fait, euh, qui, euh, qui <rire> font euh, votre huile de sieur, aujourd'hui, ben, c'est des groupes qui sont tenus par des chimistes euh, et euh, de, qui traitent finalement euh, votre huile de table, la même chose, la même chose et qui ont, détourné, qui ont détourné une partie de la production agricole française pour faire des biodiesels, dont on sait maintenant, depuis quand même une bonne dizaine d'années, que... Euh, bah ça sert à rien. Enfin, je ne vais pas re-rentrer dans la polémique. Est-ce que les biodiesels ont la moindre efficacité ou non dans la lutte contre blablabla bla bla bla bla Bien évidemment, ces gens vous disent que c'est génial et machin. Non, les biodiesels, on sait que ce n'est pas, pas le meilleur truc, si vous voulez. Mais donc, la première chose, c'est que vous avez ça. Vous avez ces gens qui... Euh, viennent, euh, qui, qui ont détourné une partie de la production française vers les biodiesels. Ces gens qui ont détourné une autre partie de cette production-là euh, vers de l'élevage intensif. Euh, et on se retrouve aujourd'hui euh, avec, euh, avec une espèce de, de mix dans lequel on avait tout ce qu'il fallait. Et on ne s'est pas rendu compte que, ah, bah en fait, euh, vous faites de l'élevage intensif, vous faites du biodiesel. Et ben, bah, il arrive un moment où quand vous avez un stress, comme il y a en ce moment euh, avec euh, l'Ukraine, et ben bah, vous avez plus d'huile à mettre sur vos rayonnages. Alors que les gars euh, étaient prévenus à l'avance, savaient, et on savait que ça allait se passer comme ça. C'est pas, c'est pas comme s'il y avait euh, trois usines euh, qui, qui avaient brûlé dans la nuit. Il y avait le temps de se préparer. Les gars pouvaient se préparer à partir de... Enfin, ils avaient plusieurs mois, ils auraient pu... Non, il n'y a rien qui a été fait. Euh... <coughs> Et donc, on se retrouve dans cette situation absolument désastreuse, où dans un pays... On a un des pays les plus riches au monde... Euh... De, le pays agricole, un des pays agricoles les plus riches au monde. Il n'y a peut-être que l'Ukraine en Europe qui, qui, qui est des terres plus fertiles que les nôtres. Et encore, parce que nous, on a une meilleure diversité de paysages et, et de climat. Donc, euh, même ça, c'est pas... Et, euh, et vous savez ce que ça m'inspire, ce truc-là Je vous parle assez souvent de, de soviétisation de l'économie. Euh, ben on est en plein dedans, là. On, on est en plein dans cette soviétisation de l'économie. Euh, le, moi, mon grand-père, mon grand-père était meunier. Il n'était pas meunier, il était minotier. C'était un meunier en costume. Euh, et, euh, et, et donc, mon grand-père était meunier, euh, minotier plutôt, euh, et il a beaucoup travaillé au cours de sa carrière avec l'URSS, justement. Et il me racontait... Euh, dans ces vieux jours, au moment où il s'en foutait, où il pouvait sortir ses dossiers, euh, que euh, le, lui, il allait graisser la patte du Parti communiste français pour, avoir, euh, pour, pour pouvoir euh, exporter euh, ce, son blé et sa farine pour euh, euh, en URSS, et que surtout, euh, il fallait que ce soit fait euh, dans la plus grande discrétion, parce qu'il ne fallait surtout pas qu'on sache que l'URSS devait importer du grain ou du blé. Je ne sais plus si c'était de la farine ou du grain, je ne sais plus. Euh, ah si, ben, s'il était immunité, donc c'était de la farine, pardon. Euh, il ne fallait surtout pas qu'ils le sachent, parce qu'encore une fois, en URSS, il y avait quoi Il y avait l'Ukraine et que vous aviez, vous aviez des, des terres extraordinaires et que ces gens étaient censés être exportateurs. Un peu comme nous, en fait et donc, mon, mon, mon grand-père faisait ça et il envoyait, il, y a, il y a une histoire que j'ai déjà racontée dans, dans, dans une lettre une fois, qui est qu'il m'a raconté qu'il euh, a eu un problème au début quand tout ça s'est mis en place. Euh, donc, il a, il a envoyé son blé euh, en, en URSS euh, et euh, arrivé là-bas, euh, on, on revient vers lui en disant « ça va pas votre truc, vous, vous n'avez fourni que la moitié de la quantité convenue ». Comment ça, j'ai fourni que la moitié de la quantité convenue c est, c est pas, Vous vous foutez de moi ou quoi moi, Je ne sais plus combien de tonnes vous aviez dit, je vous envoyé ça. C'était parti par train, j'ai fourni tant. temps. Bon, alors on fait une enquête, on essaie de comprendre ce qui se passe. Pourquoi Où est-ce que le blé a pu se perdre et puis, en faisant l'enquête, il se rend compte que, bah, en fait, arrivé en URSS, le, le blé est transvasé euh, dans des trains euh, soviétiques, et que les trains soviétiques, euh, non seulement le chemin de fer est pourri, mais euh, les wagons eux-mêmes sont, sont pourris. Il y a des jours énormes dans les wagons, donc entre les chaos et les jours, euh, le blé qui est livré en vrac, le blé qui est livré en vrac, euh, bah en fait, il y en a la moitié qui est partie nourrir les petits oiseaux euh, sur les plaines, bah, sur les plaines d'Ukraine et sur ces choses-là. Donc là, mon grand-père dit, bah, OK, bah donc maintenant, euh, vous n'allez pas changer tous vos trains, donc je vais vous livrer votre blé en sac. Ah non, surtout pas. Ah non, surtout pas. Le plan dit que le blé, c'est livré en vrac, donc il faut livrer en vrac. Euh, et, bah oui, mais moi, je veux bien livrer en vrac, mais euh, en même temps, euh, vos trains sont pourris. Ah non, non, non, non, les trains sont pas pourris. Le plan dit, les trains sont super. Euh, donc, euh, les trains sont là. Et du coup, mon grand-père a continué à livrer son blé, je sais pas Combien d'années euh, Et euh, les communistes, les soviétiques, ont accepté de perdre la moitié de la production qu'ils achetaient aux petits oiseaux parce qu'il ne fallait pas accepter que les trains étaient pourris et qu'il euh, qu ne fallait pas accepter qu'ils euh, que, que, bah, qu étaient mauvais, en fait. Et bah, c est, c est, on est en train de vivre la même chose on est en train de vivre la même chose. En France, aujourd'hui, on devrait avoir toute l'huile qu'on veut qu'on veut. Et on est tellement mauvais. On, a tellement, on est tellement incapable de préparation. On est tellement politique. On nous met des chimistes à la tête de nos boîtes agricoles. On nous met des Anne Lauvergeon. On, on, on nous met des Jean-Pierre Denis. On nous met que des gars qui pètent rien à la terre. Il euh, ne bah, faut pas s'étonner de ce qui nous arrive. Donc non si aujourd'hui, vous avez des pénuries dans les magasins, ce n'est pas parce que vous avez pris une bouteille d'huile, c'est parce qu'on a une espèce de mafia totalement incompétente euh, qui, euh, qui se nourrit sur la bête à coup d'idéologies foireuses et qui a réussi cet exploit, et c'est un exploit, hein, d'avoir réussi à créer ces pénuries et à probablement endommager très durablement l'agriculture française. Et ça, je, ça ne me plaît pas du tout, euh, je ne suis pas d'accord. Et, euh, et c'est un truc, ça vaudrait peut-être le coup que ça remonte au Sénat ou qu'il y ait un peu de commission d'enquête et qu'on regarde un peu ça de plus près, euh, parce que c'est là cata ce truc. Allez, pendant ce temps-là, n'oubliez pas, dans tous les conseils que John je... a eu, tous les gens qui me disent mais qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous faites pour les solutions euh, ben Les solutions, c'est toujours pareil, ça, ça, ça se lit mieux. Inscrivez-vous à l'Investisseur sans Costume, c'est gratuit. Euh, je vous l'ai dit, hein, les produits de première nécessité euh, non périssables, ça fait des années que je dis qu'on devrait tous avoir un garde-manger bien rempli. Euh, moi C'est exactement l'inverse de ces cons de libération et du monde qui vous disent qu'il ne faut surtout rien avoir devant soi parce qu'il n'y parce que, parce que a pas de raison, parce qu'ils sont simplement bêtes. Euh, et que justement, si vous avez un garde-manger toujours bien rempli, bah, le jour où pendant trois ou six mois, vous avez des problèmes de provision d'huile, vous vous en foutez. Euh, et puis le jour où même vous commencez à avoir des, des, des problèmes... Euh, des problèmes financiers. Je peux vous dire que ce marché noir là, il a toujours devant lui. Ça, c'était le petit conseil comme ça. Mais si vous voulez des trucs plus sérieux, je passe mon temps à faire ça. Inscrivez-vous. C'est des choses qui prennent du temps. Il y a plein de choses. Euh, et moi, je vous dis, je vous dis, partagez cette vidéo quand même, qu'on sache pourquoi on n'a plus d'huile chez nous. Et à votre bonne fortune.